Allez. Oh, là là. oh, mes pauvres. Ça commence toujours pareil parce qu'il y a toujours le même problème. C'était bien derrière nous, mais en fait, ils étaient pas si pressés que ça. Hein. Salut tout le monde j'espère que vous allez bien, bon ben les journées se suivent et se ressemblent, de nouveau en direction du boulot n'est-ce pas On est jeudi, ce soir rugby, je vais réessayer, il sera allé deux fois dans la semaine, j'espère que ce soir si j'arrive à y aller on galérera moins pour retourner au taf et puis après j'irai je... Je que le jeudi parce que c'est chaud quand même. Ouais, c'est ça qu'ils faisaient cette nuit Enfin euh, mardi entre autres Et hier soir ils ont dû le fermer aussi Les cignes, elles sont toutes neuves là au milieu Les saignettes de Goudron Ils ont dû rentrer des câbles Je ne sais quoi Enfin faire passer Ben bah, ouais vas-y on que t'es là Qu'est-ce qu'il fait là lui couilles voilà, s'il y avait un spot dangereux pour s'arrêter euh, c'est celui-là hein, à la croisée des mondes là on est pas mal sorti aujourd'hui d'habitude je perds toujours un peu de temps à m'insérer là voilà ça va C'est toujours le soleil qui me pète les yeux je suis tellement sensible à la luminosité c'est ouf j'ai pas les yeux bleus hein Alors, Je tenais pas spécialement à passer, tu pouvais rester. Hein. Parce que pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez que pour ouvrir la trace en interfile, c'est pas le truc que je préfère. Ça me gêne pas, mais à choisir, je préfère me caler dans l'échappement de quelqu'un. Bon, ouais, je crois que le camion m'a mis une pression. J'allais je... Je déboîter, et quand j'ai vu son grand poitrail je me suis dit, ouais, c'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Oh, une mini! Trop beau! Allez, merci! C'est quoi ça? C'est une 125? Oh, C'est une 125 avec une ligne de fou furieux, punaise! Incroyable! Une 300 peut-être. Non, c'est je sais pas. Je pensais que c'était la Monkey là, de chez Honda. Nous y sommes. trajet s'est bien déroulé, pas d'encombre particulière. On apprécie. J'y tiens, j'y tiens, il y a un code... Et déjà que je le souille un peu en roulant au quotidien, je m'arrange pour le respecter quand je peux. Allez, let's go tout le stade. Sous la flotte, parce qu'à mon avis on va pas tarder à se manger, une dranche généreuse. Oh, par contre je suis vraiment une chèvre, j'ai fait tourner mon casque. En partant dans les couloirs du boulot, j'ai pété la visière. <rire> je suis, putain je suis un péro. Bon, ça va le tien mais en fait c'est le, elle était ouverte je tenais le casque par la je pense que j'ai foutu je l'ai lâché la visière était ouverte donc ça, ça a fait le levier tu vois ça fait pression et elle a pété sur le con où elle est fixée au casque elle s'est fendue quoi mmh, les boules ça a l'air de tenir mais euh, bon, je pense que du coup je vais racheter un casque ils font plus de visière parce que ce casque là il est trop vieux je vais racheter carrément un casque avec une visière solaire comme ça, je vais arrêter de me faire emmerder en plus dès qu'il fait jour Comme je suis un peu sensible, je suis une petite princesse quoi Allez on s'en sert pas à 48 km sur le périph' mes amis Ah ouais, du coup avec la chute, la caméra là, c'est complètement déréglé, l'axe c'est complètement déréglé, j'espère que vous êtes bien dans l'axe, j'essaie de leur remettre à peu près pif, mais. Oh, je te jure, trop bien, il est trop stylé ce truc. Allez, c'est la partie où ça coince du trajet. Et après, même si ça coince, il y a les techniques que tu as vu, mais là, cette avenue-là, elle est... elle est inesquivable. Oh Pinaise ouais, Il y a tant qu'à faire. Ah bah oui, c'est ça les profils les plus dangereux sur la route sur Paris. Pour le reste, il n'y a pas particulièrement de danger, si ce n'est ceux dû à une circulation chargée. Il monte super haut le cul de la R1200S je trouve. Normalement la selle passager, le feu euh, monte pas si haut sur les motos. Non C'est moi qui il me rends pas compte ou Le dossier passager il est carrément au milieu de la colonne vertébrale. C'est haut Oh merci c'est gentil. Je l'ai vu démarrer rapidement alors je l'ai laissé passer mais en fait il avait la même intention de son côté. extrêmement pollué là c'est tout fou devant enfin, merde alors dans ce tunnel à mon avis j'ai été pris je pensais me souvenir où il était non oh là là, qu'est Qu ce que fait ce boucan là c'est lui la cochon. Oh là là, mon pote. Super cochon. Allez, on y est. Allez, on est reparti. Bon là, pas folle à la truc. j'ai regardé avant Il y a le même problème que mardi Sauf que du coup, je sais comment on va S'éviter le petit désagrément Putain, les feux On va couper court Je pense qu'il y a un raccourci par la droite Mais je suis pas sûr Ah si, ah, laisse tomber Laisse tomber Au moins par là Ça va nous éviter Les aléas de mardi Oh, les feux, c'est abusé. Il y a aucune logique. Enfin, la seule logique, c'est que tu puisses pas faire toute l'avenue d'un coup, quoi. Mais c'en est connu à ce heure là les gars. Si, c'est sûr qu'il existe une autre route. C'est pas possible. Je peux pas faire la moitié de le tour de la moitié de l'Île-de-France juste parce qu'il y a un pont qui est fermé. C'est pas possible. Il faut vraiment que je regarde mieux. que j'étais en 2 et que je passais au point mort là j'étais en 3 je passais en 2, ça m'a fait une surprise on va pas aller jusqu'à utiliser le mot frayeur parce qu'il est fort de sens mais une surprise voilà tout voilà ouais, taxi c'est quoi le milieu de la route un pull Voilà, on a des thunes on, on jette des je crois qu'on est à Neuilly, on est où Ouais bah si Je sais pas, <rire> tu sais pas où on est Si c'est œil, en tout cas c'est friqué Ah non c'est le Valois, on est à le Valois opéré Non je sais pas si c'est ça le Valois ah. Le Valois ça jette des pulls Après il est sur Vinted Et il participe à la caution de Patrick pour le faire sortir de la Zonze C'est beau Non on est à Neuilly, Neuilly sur scène No way, périphérique fermé à partir de Port-de-la-Mette Impossible. j'arrive oh, j'ai envie de me pendre. J'ai envie de me pendre. Tous les soirs, c'est le zbeul. Non, c'est l'enfer ce périph. La journée, il est blindé et la nuit, il est fermé. Oh là là là là là, là, là, là. Qu Qu'est-ce tu veux qu'on fasse de ça, quoi et moi j'y crois pas comme un becassou et au lieu de sortir là je vais me foutre là dedans non, mais moi aussi je suis pas aidé hein, franchement j'ai regardé avant de partir en plus le périphérique était marqué ouvert tu crois qu'ils sont en train de le fermer que je peux me faufiler ou pas parce que la porte de la meute elle est juste là c'est le panneau qu'on voit sous le pont là et pourtant il y a des voitures jusque plus loin là bas Allez, fais ce time là, hop, si merde, voilà, merci, on est au volant là Oh non, putain, c'est mort, c'est fermé là, ça y est, trop tard Trop tard Oh, j'ai la haine Désolé, encore une fois Elle a beaucoup m'entendu bougonner, mais là J'estime qu'il y a de quoi Oh, j'ai la haine c'est peut-être pas si mal pour nous, ça. Il faut que je me souvienne où est Porte de la Mette dans Paris. Ah ouais, je suis nul. Merci mon pote Merci. Donc, grosso modo, faut que je retrouve la scène et que je suive la scène. Porte de Ney, non. Bois de Boulogne, non. Oh bah, au moins. On bosse là-dessous mes amis, ça fait plusieurs fois qu'on la voit Ah mais c'est la fête à est okay. Très connu, c'est là tous les ans ça Bon sauf que maintenant, alors attends je connais cet endroit Mais pour repiquer pas. Hein... Oh, bah, j'ai envie de, euh, de m'ouvrir les veines Prochain accès porte d'auteuil euh. Porte d'auteuil c'est où je bosse Faut que je comprenne où je vais Ah oh, oui si c'est ça que j'ai cherché, assez bon C'est à droite là Porte Dauphine Troca Non, pas vraiment Oui, c'est ça, c'est là-bas, ça me parle Ok, c'est à droite Oui, non, c'est pas celui-là, si, c'est celui-là Si Je crois, ouais, ça a l'air d'être ça Ouais, ok, ça y est Je vois On arrive dans les beaux quartiers Je saurais pas vous le nommer celui-là Mais il est stylé à la tourne Eiffel la retourne très connu je crois très connu euh, déjà quand tu as un voiturier pour un sushi c'est que t'es vraiment dans les beaux quartiers c'était un sushi là le truc qui faisait le, le coin l'angle j'ai bugué j'ai vu la lumière verte je suis resté fixé dessus puis j'ai pas bougé en train de faire un AVC, tranquille, Perdre de rien sous mon casque. Oui, ça me parle. On va arriver sur Radio France. Je suis à deux de m'arrêter acheter euh, un kebab parce qu'il euh, y a une chance sur deux que c'est comme ça que je finisse ma soirée. Tandis qu'au boulot il y a rarement de quoi manger. Il enfin, y a des solutions, mais ça bug. Bref, on va pas parler boulot. Hein. C'est vous mon boulot, ça me fait plaisir. Ok, bon. Ça, franchement on s'en est pas trop mal sorti, on est Radio France. Il y a peut-être un feu là, c'est un feu piéton. Radio France mes amis. Le côté pas beau, le côté beau, entrée et tout, il est sur cette avenue là. On arrive sur Beau Grenelle. Écoutez, c'est pas plus mal cette petite fermeture du périph, ça nous aura permis de nous lancer dans le podcast euh, touristique. Voilà, avec The Friend Statue of Liberty. Je n'avais jamais fait gaffe qu'elle était là, Je fais le mariole, mais... Bon, très bien. Et ben voilà, je voulais retrouver la Seine, j'ai la Seine, il y a Paris, les bateaux mouches, la tour Eiffel. Et moi, je vais à droite. Et on est en l'endroit même qui a fait la renommée de cette chaîne Puisque le mec s'est vautré la gueule, s'est vautré ici Et on s'est arrêté là pour le Secourir entre guillemets Parce qu'on l'a laissé rentrer chez lui euh, Complètement dans les vapes n'est-ce pas Mais il a tellement insisté que On n'a pas forcé, tant pis pour lui Je le connais pas J'espère qu'il va bien, attention peut-être pas dire ce que j'ai poigné, hein. je suis pas méchant Putain on s'en sort pas mal, hein. 10h20 Ah c'est la fout de Kevin Ok c'est bon à savoir il est ouvert au besoin au besoin je peux aller me cogner un petit kebab là bon nous y voilà ouais, ça s'est bien passé comme je l'avais dit hein. c'est à dire que c'était kebab euh, bon je me suis fait livrer, je suis pas allé à celui que j'avais vu j'ai eu la flemme puis il était trop tard j'avais pas le temps mais euh, bon, ça fait du bien j'ai vraiment l'impression de m'être dépensé pour rien du coup mais bon euh... <rire> C'est pas un sentiment désagréable non plus. <rire> eh, ça roule quand même mieux là que tout à l'heure. Hein. Désolé mais à 3h43, euh, c'est à ces heures-là qu'il faut vivre en Paris. La police. Il faudrait mieux qu'ils se calme. Ah oui, ah non les mecs, il faudrait mieux lever le pied parce que là, oh là oui, bah écoute, ils vont en faire carton plein. Et il fait frais, hein, voilà, avec euh, juste le cuir et les grandes d'été, euh, je suis pas réchauffé. Hein. Je suis pas en train de grelotter non plus, tu as vu, mais. Alors, on va pas sortir porte-maillot parce qu'il faut que j'aille faire le plein d'essence de ma voiture et donc je, vais... je fais le plein en direction de Porte Champéré donc je vais passer par Porte Champérret pour m'assurer qu'il y a toujours de l'essence puisque figurez vous que le français dans son bon génie avec la chute subite là des, des prix du carburant avec les différents euh, les aides de l'état putain mais c'est la pénurie de partout quoi sans déconner moins cher qu'avant alors que ça va être de moins en moins cher sur six mois les mecs sont pas des flèches quand même et donc là comme je suis à la mais genre euh, réserve de la mort Mieux vaut que je passe d'abord. Euh... Je suis même pas sûr de pouvoir faire un aller-retour sans faire le plein, tu vois. Donc, euh, bon. Attends. Ah non, c'est ça, faut que je ralentisse. Si, si c'est ici. Non, c'était derrière le. Putain, j'ai encore pas fait gaffe, merde. Ici, c'est bon, il y avait le taxi à droite. Oh là là, eh, j'ai plus de mémoire, c'est affolant. Je me suis mis un coup de pression tout seul sur un truc qui s'est passé il y a. 37 secondes et pour lequel j'ai fait gaffe en plus. N'importe quoi. Bah ben lui va faire une folie. Non, c'est bon. C'est la proxima. Entonces, vamos a sortir. Salir. Exactamente. Oh, je me suis fait du mal. Bien. Changement de voie au feu rouge sans aucun clignotant. Une belle invention. Ouais, par contre accélère parce que le téléphone c'est gentil. Alors, il y a trois stations dans la rue. Si tout est maintenu, celle-ci est fermée parce qu'en travaux. C'est exact La deuxième elle est sur la droite. Normalement, elle est ouverte. J'espère. Putain, il y en a plus. Oh là là, catastrophe. Catastrophe. Non, je sais pas où je vais mes aïeux. Tant pis, hein, pour l'essence je pense que euh, je me débrouille demain. J'irai mettre un.. J'irai remplir un jerrycan à moto. Je le mettrai dans la voiture et puis je ferai des bornes jusqu'à en trouver une. Ah il n'est plus non plus dans celle-là. Ouais, laisse tomber. Bah, bah, bah. Ah j'ai le démon. Non, il n'y a pas d'autre ouvert à ce temps là Je suis à chercher, je te mens pas. Bon, ben les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Euh, demain, demain, je sais pas, sur une vidéo parce que je suis pas sûr qu'il y ait de la moto. Bon, C'est l'anniversaire de madame demain. On passe la soirée ensemble, donc demain soir, il n'y a pas de moto. Peut-être que dans la journée, j'aurai une course ou deux à faire, mais je suis pas sûr de prendre la caméra. Enfin bon, écoutez, soit à demain, soit à plus. Et puis, euh... bah ciao